גוט מorgen על ידי אנושי שרקו לן נישמאת אברהם מרדכי בן יצחק ופנני לור利亚 בָּת בְּאִילָה וְאַרמְנָם אַבְרָם בֵּן שֻׁלִיקָב. אם אתם רוצים לשלוח הודעה למשתתף, נא联系我们. אם אתם רוצים לשלוח הודעה למשתתף, נא联系我们. אם אתם רוצים לשלוח הודעה למשתתף, נא联系我们. אם אתם רוצים לשלוח הודעה למשתתף, נא联系我们. אם אתם רוצים לשלוח on continue avec les lois de pureté, qu'on est déjà en train de découvrir, avec à présent Agaben c'est les, comment dire, les percepteurs d'impôts qui sont entrés dans la maison. Mais de même aussi des voleurs qui ont rendu des ustensiles. Eh bien, la Mishnah me dit, ces deux types de personnes, sont crus, s'ils nous disent qu'ils n'ont pas touché. On parle de quoi exactement On parle qu'il y a les percepteurs d'impôts, ils sont venus à la maison, il n'y avait pas de goïm, il n'y avait que des juifs. Ils sont là, ils sont nommés par le roi pour venir prendre des impôts. C'est des gens qui ne respectent pas forcément, pas du tout même, les lois de, de pureté et impureté, c'est pas tellement leur problème en général. Malgré tout, ils sont entrés dans la maison et ils nous disent, sache que bon, j'ai ici cette pièce là-bas, je n'ai pas touché aux ustensiles. Ouais, ou bien, et, ou encore, plus précisément comme ça c'est précisé dans le de noir, ni que par exemple il y avait du ustensiles en, en argile, vous savez que du, du censile en argile, pour qu'un ustensile en argile devienne impur, il faut nécessairement le toucher par l'intérieur, pas par l'extérieur. D'accord, faut dans le, dans le contenu, il faut le, on a le ustensile comme ça, il faut le avoir forcément l'avoir touché par l'intérieur. de depuis l'intérieur, il n'y pas de son dos, pas par l'extérieur. D'accord Donc maintenant, ils viennent et nous disent Moi, on n'a pas touché à ça. On a fait attention, mais dans ben, les croix. Et aussi, il y a les voleurs aussi. Ils ont. Et euh... et on parle de voleurs qui font de Ils ont pris. Ils ont pris tout, le, tout un butin. Ils ont ramassé des, des ustensiles. Et puis finalement, quelques jours après, ils reviennent et ils rapportent tout. Ils disent Que font de Ils veulent tout rendre. Ils nous disent Sachez que maintenant, ces ustensiles, on ne les a pas touchés. On n'a pas mis les doigts dedans, extérieurement, oui, parce qu'on les a déplacés, parce on les a pris, on ne les a pas touchés à l'intérieur, et bien dans tous ces cas-là, on les croit. D'accord À part ça, l'Aïssa me dit encore, au Birushalayim, on parle de gens qui n'avaient pas d'intérêt à mentir, ils auraient pu nous dire qu'ils ont rendu impur, ils viennent et disent qu'ils ont tous les gardés purs, on n'a pas de problème, on les croit. À part ça, au Birushalayim, il manim à la Kodesh, à part ça, à Yerushalayim, tous les Améaretz, tous les gens simples, sont crus pour les ustensiles, elles euh, sont crues pour tout ce qui concerne les ustensiles qu'on va utiliser pour le codage et pour le corbanote. Comme ce qu'on avait vu qu'à Hiroshima, on n'avait pas le droit d'avoir des, des usines de, de, de, de. Comment dire Des, des, des fabriques d'ustensiles de, en fréresse. Ça produisait de la chaleur et des odeurs. Il n'y avait rien d'interdit. Il n'y avait pas de kifchal à Hiroshima. Donc, du coup, à Hiroshima, on se retrouvait sans possibilité de créer des ustensiles. Il fallait nécessairement, comme on a dit dans la méchante précédente, et donc il fallait nécessairement les apporter de l'extérieur. Les apporter de l'extérieur. C'était pas les gens les plus érudits qui les apportaient. Donc, du coup, pour pouvoir ramener en toléré, ils ont, ils ont pas décrété d'impureté sur ça. D'accord Donc, ils sont crus sur les Amaharetz, même sur le, le, le Kodesh, et même mieux que ça encore, au Bisha et à l'époque, pendant la période des fêtes, eh bien, ils sont crus, même les Amaharets, à faire la trauma, même sur les lois de la trauma. C'est quelque chose de très particulier, d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus dans la prochaine Mishnah, que pendant. Les fêtes, eh bien, tout le monde s'appelle des chaverim. comme tout le monde s'appelle des gens méticuleux sur la Lachot, que dans ce cas-là, le Hamah s'évécule plus d'impuretés. De manière générale, il y a le hamarets, le Hamaharetz, ont toutes sortes d'impuretés chez un, un hamarets. On avait déjà vu que ces vêtements, ils sont mis de Rass, les traumas Et eh bien, toutes, ces, toutes ces, ces impuretés, elles sont toutes levées pendant les fêtes. Pendant les fêtes, on considère le, même le hamarets comme un tel Hamaharetz, qui vécu le plus d'impureté. On verra ça plus longuement long dans la prochaine Mishnah, avec des très particulières, on va découvrir ce qui se passe une fois que la fête passe, que ce qu'il a touché va devenir rétroactivement impur. Ça, on verra les attachements pour la prochaine Mishnah. Donc c'est ce que la Mishnah est venue pour le moment d'introduire en disant que pendant les fêtes, ils s'appellent tous comme des, des bons juifs qui ne rendent pas impur les choses, enfin, ils pas ne m'ont pas maintenu les décrets pendant les fêtes. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne Ça journée tout ça